bientôt, quand ce sera le moment. Mais cela reste une expérience de pensée ou d'imagination, ou plus souvent des deux, tant que la mort reste loin de nous. Il en va différemment lorsque le danger se précise, lorsque le malade apprend qu'il est malade, lorsque le soldat sait son ennemi proche, ou lorsqu'un virus invisible tisse invisiblement tout autour de nous son filet de contaminés. La crainte de la mort, lorsqu'elle devient vive, met à l'épreuve l'espérance. Si nous espérons la vie éternelle, est-il vrai que cette vie promise soit plus forte que la mort qui rôde Parce que la mort, c'est du concret, l'espérance ne peut se contenter de belles promesses. La vie que Dieu promet doit être aussi concrète que la mort qui menace. Dieu a donc voulu donner à notre espérance du concret. Celui qui s'était fait l'un de nous, le Christ Jésus, a connu la mort et maintenant il est vivant. Nous avons donc dans la foi une certitude d'une espérance concrète. Et certes, il est vrai que nous mourrons malgré tout. Mais justement, c'est là où naît notre espérance. Comme le rappelle saint Paul dans la première Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, c'est le Christ qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car il a tout mis sous ses pieds, mais quand le Christ dira « tout est soumis, désormais », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui aura soumis toute chose. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, Lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. L'objet de notre espérance, c'est la vie éternelle. Et nous nous appuyons donc sur la foi au Christ qui est vivant. Et nous voyons qu'effectivement, au-delà de notre mort, c'est cette vie qui est annoncée, et que saint Paul vient de nous rappeler qu'elle va s'accomplir dans le temps. Voilà le lieu de notre espérance. Nous sommes entre la résurrection du Christ et le dernier jour où Dieu sera tout en tous. Pour nous aider à approfondir cet objet de l'espérance dans la vie de Dieu, vie concrète, vie de ressuscité, nous avons choisi de nous tourner vers le prophète Sophonie. Du Livre de Sophonie au chapitre 3 Exulte, fille de Sion Acclame, Israël Réjouis-toi, ris de tout ton cœur, fille de Jérusalem Le Seigneur détourne les sentences qui te condamnaient. Il a fait tourner bride à tes ennemis. Le Roi d'Israël, le Seigneur, est au milieu de toi. Ne crains plus aucun mal. En ce jour, il sera dit à Jérusalem, « Ne crains pas, à Sion, que tes mains ne faiblissent pas. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, comme un preux, Jésus. Il est dans l'allégresse pour toi, dans son amour il convoque le silence. Il jubile sur toi dans son exultation. À ceux que le fléau a privés de fête, je rassemble ceux qui étaient loin de toi, chassés de ta présence par la honte. Voici ce que je vais faire à ceux qui te maltraitent. Je sauverai les brebis boiteuses, les égarer, je les rassemblerai. Je les mettrai à l'honneur, je leur ferai un nom, dans les pays où ils avaient connu la honte. En ce jour-là, je vous ferai venir, en ce temps, j'irai vous recueillir. « Je ferai que votre nom s'étende dans tous les peuples de la terre quand je convertirai vos captifs sous vos yeux, dit le Seigneur. » Alors, Frère Renaud, là on a tous les, les éléments de l'espérance, à savoir Dieu qui parle et qui annonce qu'il va faire quelque chose, donc c'est pour du futur, c'est pour du avenir. Euh, cet avenir, c'est une consolation, c'est euh, une joie qui doit s'emparer de Jérusalem, et en même temps, euh, on, on, on, on attend que cette promesse s'accomplisse. Alors, euh, le, cet oracle qui conclut le livre de Sophonie est en effet rempli d'espérance, hein, tout frémissant, euh, et bien d'espérance de, on peut le dire euh, le, il faut le prendre pour nous euh, nous pensons, nous croyons euh, avec certitude que cet oracle s'est accompli euh, lors de la procession des rameaux lorsque les enfants des hébreux ont accueilli le Christ euh, qui, venait, qui était Dieu au milieu d'eux euh, ils l'ont accueilli avec des palmes l'ont acclamé et euh, en même temps, il venait rassembler tout Israël, puisque d'ailleurs, le Hosanna au fils de David, qu'il prononce à ce moment-là, correspond à une fête liturgique euh, qui célèbre justement le rassemblement de toutes les nations à Sion, euh, la fête des Tentes. Avec donc euh, cette, la ville, les nations qui se rassemblent et le roi qui rentre dans sa ville. C'est ça, c'est voilà. cette vision en fait, que, que Sophonie nous présente. Alors, une vision, en effet pleine d'allégresse, euh, pleine aussi de, de détails, même tendre, quand on regarde de près. Il y a un, un très riche vocabulaire pour exprimer l'exultation, la joie, l'allégresse, euh, qui, euh, on sent presque que le, le, le prophète veut tous les accumuler, de façon à montrer que euh, cet, cet événement est l'occasion d'une joie complète. Alors, ce sur quoi je voudrais insister pour nous, notre exercice d'espérance, c'est sur le fait que cet oracle, sans doute, s'est accompli euh, à la procession des rameaux, mais que cet oracle garde une certaine actualité comme réalité prophétique. Euh, C'est-à-dire qu'il ne s'est pas totalement accompli. Il y a en tout cas quelque chose qui doit s'accomplir encore de cet oracle dans la, euh, dans le nous, qui alimente notre espérance. Sur la base de la foi que nous avons dans ce que Dieu a fait, et qui sont comme les gages de l'espérance future, mais néanmoins, il ne faut pas croire que nous soyons, par rapport aux prophéties de l'Ancien Testament, euh, exactement comme euh, des, des gens qui pourraient dire « ça s'est réalisé dans le Christ et euh, c'est fini voilà, ». Il n'y a plus euh, rien à réaliser. Euh, Ce n'est pas qu'un fossile archéologique d'un temps dépassé. Exactement. Ce n'est pas une relique d'une de, de, date ancienne de l'histoire du salut. Ces oracles, il faut les prendre maintenant comme des, euh, des, des aliments de l'espérance. Alors, les, euh, les rabbins euh, euh, ont tiré du fait que. Enfin, ils ont remarqué que le nom de Jérusalem est à une forme de duel, ça veut dire que, théorie, enfin, stricto sensu, il faudrait dire que le mot, le nom, c'est « les deux Jérusalem ». Alors, pourquoi « les deux Jérusalem » Les rabbins disent que c'est parce qu'il y a celle de la terre et celle du ciel. Et ça ne veut pas dire que les deux soient étrangères l'une à l'autre, puisque c'est bien une Jérusalem, mais qui est en deux formes. Ça veut dire que celle de la terre... Euh, eh bien reflète un petit peu quelque chose de ce qui s'opère dans celle du ciel et inversement. Il y a bien quelque chose de la Jérusalem, de la terre, euh, qui continue à alimenter euh, le ministère des anges et des saints dans la Jérusalem du ciel. Et, euh, et donc euh, c'est un élément important parce que, je le dis vraiment, de façon à ce que nous ayons aussi dans notre, dans notre prière, dans notre souci, dans notre espérance, le devenir de la Jérusalem terrestre. Hmm ça ne, on ne peut, nous ne pouvons pas euh, nous dédouaner en disant « Voilà, il s'est accompli des choses merveilleuses dans ce lieu-là, euh, et maintenant c'est fini, c'est devenu un lieu comme un autre. Hmm » Parce que Dieu est partout. Hein, parce que il a, nous avons nos églises, nous avons nos tabernacles, nous avons tout ce qu'il qu faut pour... Enfin, actuellement, non, justement, mais enfin voilà. Euh, nous avons tout ce qu'il nous faut pour euh, pratiquer notre religion. Oui, mais... Ce que vraiment veut nous faire sentir un oracle comme celui-là, c'est qu'il y a des choses inabouties encore aujourd'hui. La preuve, c'est comme ça qu'il faut le voir, que nous, notre espérance est encore tournée vers l'avenir. La preuve, c'est que ces oracles sur Jérusalem ne se sont pas accomplis comme ils devraient l'être totalement. Ils se sont accomplis bien sûr parce que Jésus est entré au, au rameau, il est sorti vainqueur euh, au jour de Pâques, mais néanmoins... Euh, Jérusalem, aujourd'hui encore, est une ville euh, divisée, euh, convoitée, euh, objet de, de, de projets politiques euh, contestables. Euh, et, euh, et, et en fait, ça reste un lieu, d'une certaine manière, euh, central pour le, pour le monde, parce que nous savons tous, nous avons tous le sentiment que c'est un lieu où quelque part, euh, L'action divine euh, est en prise directe avec les choses de la terre. Et, euh, et du coup, nos tentations d'orgueil, de mainmise sur ces projets-là, eh c'est là-bas, en premier lieu, euh, qu'ils trouvent à s'exprimer. On a un peu le sentiment que quelque chose du sort du monde se joue à Jérusalem et que cela jette une lumière, évidemment, sur ces violences terribles euh, dont la ville est le cadre euh, jour après jour. Voilà, euh, tout à fait. Le, je pense vraiment que le sort du monde s'y joue, parce que c'est au fond un monde un peu en réduction. Euh, alors, le ça, ça, ça, on, cette conviction est très profondément enracinée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Euh, le prophète Ézéchiel, par exemple, dit « Jérusalem que j'ai placé au milieu des nations euh, », c'est-à-dire « Jérusalem, centre du monde euh, ». Le, le, le, le Saint Paul nous dit bien dans Romains, chapitre 15, euh, qu'il a évangélisé en cercle à partir de Jérusalem. Et donc, il avait, Saint Paul avait toujours cette vision du monde qui doit être la nôtre. Hein, C'est-à-dire que c'est une vision du monde qui n'est pas celle de la carte de Mercator hein, ou de la map-monde que nous avions dans nos salles de collège, mais une vision du monde telle que la révélation de Dieu la transmet, c'est-à-dire une vision de qualité dans laquelle Jérusalem est au centre du monde et il y a des cercles successifs par rapport à elle. Et saint Paul a conçu vraiment son apostolat comme étant le franchissement progressif de ces différents cercles jusqu'au plus éloigné, de façon à ce que tous puissent recevoir de cette lumière qui a commencé à briller là. Bien entendu qu'il y a... Oh, Ce n'est pas parce qu'il y a cette division concentrique du monde qu'il y en a qui sont oubliés. Simplement, c'est qu'il y a un ordre, en quelque sorte. Il y a bien un ordre... Pour accéder à la, à la lumière de Dieu, il y a cet ordre presque géographique, presque topographique, euh, en tout cas, qui est celui du réalisme de, la, de, notre, de notre histoire, de notre histoire sainte et qui, qui fait que ben, nous ne pouvons pas avoir cette ville en dehors de notre champ de vision. Je, je citais en, en introduction un Corinthiens 15, mais finalement ce que tu dis de, de cet oracle de sophonie, c'est la coordonnée géographique ou l'équivalent géographique de ce que Paul exprime du point de vue de la résurrection. Il y a un premier qui est ressuscité, puis les uns et les autres, euh, le, le Christ mettra tout sous ses pieds et en définitive, la mort et il y aura la résurrection et Dieu sera tout en tous et de la même façon ici on a ce rassemblement de, de toutes les nations hein, le, le, le, Sophénie je, je rassemble ceux qui étaient loin de toi hein, voilà. chassés de ta présence euh, ce, euh, je sauverai les brebis boiteuses les égarés je les rassemblerai donc on est on est vraiment dans le dans le cadre de cette cette manière dont Dieu euh, conduit toute chose euh, vers ce, ce centre, cette, cette cité sainte euh, qu'il qu prépare dans le, pour, pour, la, euh, pour, pour, pour, comme témoin de sa gloire ou en tout cas pour réaliser sa promesse. Oui, c'est une très bonne analogie, au sens où euh, l'action de Dieu, elle suit toujours un certain ordre. Et euh, cet ordre passe en partie par la définition d'un centre et d'une périphérie, bien sûr. Et, et, et ça vaut éminemment, je pense, pour, pour la ville de Jérusalem, il y aurait, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, de façon à concevoir, à parler de géopolitique, non pas comme une espèce de discipline sur la diplomatie, mais véritablement comme étant une partie aussi de, de, du projet de Dieu, la diversité des peuples, des cultures, et avec Jérusalem au centre. Ça, c'était. C'est vraiment partie, ça fait partie de, nos, de nos soucis, en quelque sorte. Pe Peut-être qu'on peut aussi insister, dans ce, euh, avec ce texte, sur cette... Donc, on, on a bien le lien entre les peuples et la ville, le monde et Jérusalem, mais on a aussi cette présence en son sein de son roi. La ville accueille en elle son roi. Voilà. — Alors c'est ça qui est justement assez... Si on le prend vraiment d'une perspective qui est la nôtre, qui est une, une somme de paradoxes. Puisque aujourd'hui, euh, que vise le prophète Sophonie là-dedans Cette présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est le temple, bien sûr. Euh, on peut imaginer peut-être aussi que prophétiquement, il voit le Christ ressuscité. Euh, je n'ai aucun problème là-dessus. Euh, — Simplement, Or, justement, c'est ce qui fait défaut à la Jérusalem d'aujourd'hui. <rire> Puisqu'il n'y a, euh, a plus de temple. Euh, quant au Saint-Sépulcre, qui est un lieu extraordinaire, euh, rappelez-vous la parole de l'ange au Saint-Femme, « Venez voir le lieu où il avait été déposé. Hum » Ou alors, euh, « euh, euh, Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts Il n'est plus ici. Il est ressuscité. » Donc, en fait, ce qu'on qu va voir là-bas, c'est quand même une espèce de béance. C'est-à-dire que euh, il n'y est plus, justement. Et le fait qu'il n'y soit plus, ça fait partie du de la, de, de la, de paradoxe de l'oracle. Euh, puisque, en fait, euh, ça c'est ce que disait le père Festugière, de façon un petit peu cruelle, euh, Jérusalem aujourd'hui, c'est le dernier endroit où il faudrait chercher Dieu. Ça, Mais justement, ça fait partie du mystère un petit peu de, de trouble de notre temps. Voilà. Mais avec en même temps, c'est précisément cela qui alimente l'espérance. C'est-à-dire qu'en voilà. même temps, l'oracle nous dit bien, c'est là qu'il faut le chercher. Voilà. C'est là qu'il doit revenir. C'est là qu'il est au centre de sa ville et de son peuple. Voilà, je, je pense vraiment que c'est ce caillou dans la chaussure que représente euh, Jérusalem pour nous. C'est à la fois le lieu dépositaire de toutes ces promesses euh, extraordinaires, avec, bien entendu, on pourrait évoquer aussi le retour du Christ sur le mont des Oliviers, que nous attendons. Et puis en même temps, la ville, euh, justement, est une faille béante aussi. Et donc c'est bien que nous sommes là devant. C'est pour ça que quand on est à Jérusalem, on est saisi par ce contraste. En effet, d'une certaine manière, ces oracles prennent une, une, une d'acuité grandiose. Euh, justement de, pour l'espérance qu'ils alimentent, et en même temps, euh, ils, euh, nous envoyons aussi bah, le, le manque d'accomplissement, réellement. Ça, c'est vraiment cette dimension de l'attente hein, qui, qui est propre voilà. à l'espérance. On, c est, c est, on est dans un temps d'entre-deux euh, voilà. où, où la est promesse est là, côtés. mais la, la réalité, on, on peine à la voir. Alors, euh, je termine juste sur, une, sur cette. Euh, Peut-être la perspective que nous fixe l'oracle aussi avec cette, cette, magnifique, cette magnifique expression. « donc Le Seigneur est dans l'allégresse pour toi, dans son amour, il convoque le silence. » Alors, le, euh, le texte, souvent vos bibles, vous trouverez, il te renouvelle dans son amour. Parce que le texte hébraïque traditionnel porte un, un, un, un verbe qui, parfois, est un petit, un petit peu étonnant. Et du coup, certains ont dit « Non, mais en fait, c'est une erreur, il faut lire d'après d'autres versions. Bon. » Et en fait, le texte hébraïque dit bien ceci, « Dans son amour, il convoque le silence. » Et je crois que c'est vraiment le, c est, c est, c est tout à fait justifié, puisque le silence, dans la Bible, il est directement eschatologique. Euh, il y a trois fois au moins chez les petits prophètes, l'expression « silence devant le Seigneur ». Je vous cite, par exemple, justement, dans le livre de Sophonie. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça, ça, ça, ça conforte l'hypothèse qu'il faut bien lire ça. « Silence devant le Seigneur Adonai, car le jour du Seigneur est proche. Oui, le Seigneur a préparé un sacrifice, il a consacré ses invités. » On l'a aussi dans le livre de Zacharie et dans celui d'Abacuc, Et puis enfin, dans l'Apocalypse, hein, « Il se fit dans le ciel un grand silence d'environ une demi-heure. Hum. » euh, Alors, pourquoi c'est très important Parce que... Ça, ça dépasse même l'horizon de la Bible, c'est que dans les cultures anciennes, l'apparition d'un dieu est précédée par un silence absolu. On le voit dans les bacchantes de Ripide, on le voit lorsque Ulysse arrive à proximité de l'île des sirènes. D'un seul coup, il n'y a plus aucun bruit, l'air ne bouge plus, l'air est immobile, le, le monde est comme en suspens. Euh, et, euh, et on peut entendre son cœur battre euh, de sorte que ceci le, quand on dit que le Seigneur dans son amour convoque le silence c'est vraiment euh, eschatologique au sens où c'est il signale qu'il va paraître euh, et ce qui, concrètement c'est vraiment il impose le silence au monde le bruit oui. du monde, le, Alors, le bruit fait, du oui. monde s'arrête, c'est quelque chose qu'on on, on expérimente en ce moment oui. avec, euh, oui, avec l'épidémie, oui. c'est on, on a ce, même si c'est relatif, mais enfin quand même, par rapport à ce que l'on a connu, il y a, il y a tout d'un coup cette espèce de, de mmh. monde arrêté, de mmh. silence qui s'impose. Euh, euh, tout à fait, et ça dans la, dans la grande tradition chrétienne, euh, la prière d'oraison est une prière eschatologique, puisque... Ça, ça m'avait beaucoup frappé un jour avec un, en parlant avec un juif euh, orthodoxe. C'est qu'en en fait, lui ne connaissait pas autre chose que la prière vocale. Et euh, quand je lui ai demandé s'ils avaient, avaient des prières silencieuses, il ne comprenait pas de quoi je parlais. C'était assez, assez intéressant parce qu'on euh, voit que l'oraison enfin, de Sainte Thérèse d'Avila ou le, la grande tradition raison dans le silence est véritablement un signe d'attente de la manifestation de Dieu. Et euh, c'est pour ça que euh, voilà, les, les, les contemplatifs qui prient dans le silence euh, sont euh, des véritables signes euh, authentiques d'espérance, en fait, euh, et de l'avènement la, de, de, de Dieu, qui justement nous a, nous a dit, hein, par ses prophètes, euh, qu'un euh, un grand silence précéderait son arrivée. Après cette, cette perspective sur le, sur le texte, euh, Frère François, est-ce qu'on peut apporter quelques éléments de, de réflexion complémentaire euh, Je voudrais relever simplement une mention dans cette finale de, de Sophonie, que nous avons euh, écoutée euh, lorsqu'il dit euh, « Le Seigneur y est roi d'Israël au milieu de toi ». Et donc il est fait mention de cette royauté euh, divine que l'on retrouve euh, euh, chez bien d'autres, évidemment, prophètes, et en particulier on pense aux prophéties de, de, de Zacharie. Euh, Je voudrais dire quelques mots parce qu'il me semble que cette royauté de Dieu est quelque chose qui nous est devenu très euh, étranger. Euh, Peut-être parce que, euh, tout simplement, la forme d'organisation euh, avec un roi est euh, une forme euh, qui n'a plus tellement cours aujourd'hui, où il n'en reste euh, qu'une façade, euh, alors qu'il euh, s'agit de quelque chose d'absolument central dans la Révélation. Et euh, en particulier dans l'alliance, la, euh, euh, enfin et dans la relation de Dieu à son peuple, hein, c euh, à partir du moment justement où d'ailleurs... Euh, le peuple s'installe en terre de Canaan, euh, euh, la relation euh, de Dieu à son peuple va exprimée en termes de seigneurie et de souveraineté. Et euh, euh, on ne le relève peut-être pas suffisamment, le, le véritable souverain d'Israël, c'est Dieu lui-même, son roi, c'est Dieu. Et euh, cela nous paraît peut-être euh, familier lorsque nous fréquentons l'Ancien Testament, euh, mais c'est quelque chose de tout à fait unique dans les immenses civilisations qui entourent euh, Israël, hein, euh, euh, au sud, l'Égypte, hein, civilisation plurimillénaire, hein, euh, l'Égypte, et puis, euh, évidemment, euh, euh, à l'Orient, euh, le monde assyro-babylonien, euh, eh bien, euh, c'est le contraire, ce, dire, ce sont les souverains temporels qui sont divinisés. Hein, euh, alors que pour Israël, d'emblée, ce qui est affirmé, c'est que son souverain, c'est Dieu lui-même. Et lorsque... Israël, dans des conditions qu'on connaît, va vouloir se doter d'une royauté temporelle qu'il n'avait pas au départ, royauté qui n'est que concédée d'ailleurs par Dieu, qui annonce d'ailleurs dès le départ que ça va mal tourner, hein, pour dire les choses euh, simplement, eh bien, euh, le sens de cette royauté temporelle, hein, dont évidemment la figure de David euh, va demeurer euh, emblématique, euh, c'est d'exprimer, d'incarner, de représenter et de se mettre au service de cette royauté divine. Et tout l'enjeu pour euh, euh, cette royauté en Israël, c'est d'être fidèle précisément au souverain véritable qui est Dieu lui-même. Hein et on pourrait dire que toute l'histoire, tous les, les, les bonheurs et les malheurs, ils sont très nombreux, euh, d'Israël viennent précisément de sa fidélité, au contraire de son infidélité. Euh, du roi en particulier, et du peuple à travers le roi, euh, à l'alliance que Dieu a passée avec lui. Et euh, on sait très bien que, justement, historiquement, tout cela va, va effectivement mal se terminer, le euh, royaume va être divisé, finalement, euh, euh, la royauté va tout simplement disparaître, le peuple, une partie du peuple va être envoyée euh, en exil. Et alors, ce qui est très caractéristique, ça, on se rapproche de, de, de notre texte, c'est que, très vite, à travers les oracles prophétiques, hein, euh, euh, et en particulier ceux de la période exilique et après l'exil, euh, il y a cette promesse de la restauration de la royauté hein. et euh, on le voit justement euh, chez Sophonie euh, après le retour bien entendu euh, en tout cas cette restauration de la royauté divine est au cœur de l'espérance hein, d'Israël et euh, ceci explique que euh, lorsque si j'ose dire Jésus paraît et qu'il commence à prêcher le règne de Dieu, en disant qu'il est tout proche, je vous rappelle que c'est sa première prédication, n'est-ce pas, après son passage au désert. Hein. Convertissez-vous, le règne de Dieu s'est approché, il est proche de vous, il est là. Ce qu'avait déjà dit, dans, exactement dans les mêmes termes, Jean le Baptiste. Eh hein. bien, lorsque Jésus commence à annoncer le règne de Dieu, c'est quelque chose qui consonne immédiatement aux oreilles de ses auditeurs. C'est ce qu'ils attendaient, c'est ce qu'ils espéraient, c'est ce que Sophonie annonce. Il vient, il est là. Le roi est là. Alors, on sait que Jésus va révéler, alors, que faut-il dire Ce royaume, ce règne, cette royauté, nous sommes un peu piégés par les mots, hein, puisque comme chacun sait, euh, l'unique terme grec, hein, basileia, se traduit euh, euh, selon les lieux par règne, il règne, l'acte de régner, je crois qu'il faut toujours revenir à cela d'abord, Hein, à royauté qui est l'attribut de celui qui règne et puis royaume qui est ce sur quoi s'exerce cette royauté et alors Jésus va révéler cela d'une façon d'ailleurs assez étonnante hein. vous le savez d'abord parce que euh, il le fait de façon voilée à travers les paraboles hein, les fameuses paraboles notamment euh, rapportées par euh, saint Matthieu hein, euh, les paraboles du règne ou du royaume hein, euh, c'est donc sous une forme, sous un, un mode littéraire symbolique que Quelque chose de ce règne nous a révélé à chaque fois, à chaque parabole. Hein. Mais toujours pour nous faire comprendre qu'il est au milieu de nous qu'il a son principe de croissance propre. Hein. Et euh, euh, nous savons que euh, Jésus, il y a de multiples mentions dans les évangiles, va, va cacher hein, pendant longtemps finalement, enfin, au, tout au début, de, tout le long de sa vie publique, jusqu'au dernier moment finalement, son son caractère de roi, son, son statut de roi d'Israël, qu'il est le roi. Hein. Et ce n'est qu'au cours de la dernière semaine, hein, euh, cette sainte et dernière semaine, qu'au fond, il va se présenter pour ce qu'il est, c'est-à-dire euh, le roi d'Israël. qui vient Et c'est bien pour ça qu'il est d'ailleurs, qu'on reprend les oracles, qu'il est acclamé comme euh, fils de David hein, euh, et... Euh, ben, les Hébreux, d'ailleurs, euh, ne s'y trompent pas, ils veulent, ils veulent en faire leur roi. Hein. Euh, euh, et alors, si on y prête attention, -ce, pas, ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, toute euh, la semaine sainte, -ce pas, va être en quelque sorte centrée là-dessus. Parce que euh, le fait que le Christ soit reconnu comme roi, eh bien, euh, dérange tout. Hein, bien entendu, euh, cela dérange euh, les anciens d'Israël, hein, les grands prêtres, euh, cela dérange bon, déjà depuis le départ euh, les roitelets euh, qui s'étaient installés euh, au service de l'occupant, hein, les hérodes et compagnie, cela dérange l'occupant romain euh, qui craint évidemment des troubles et nous savons que précisément euh, le dialogue entre Jésus et Pilate va en particulier se tenir sur ce terrain. Alors tu es roi. Euh, c'est toi qui le dis euh, et Jésus va lui dire euh, nous allons y revenir mais ma royauté n'est pas de ce monde ci elle est dans ce monde mais elle n'est pas de ce monde donc c'est cela aussi que Sophonie annonce et c'est cela que le Christ vient instaurer d'une façon très étonnante, paradoxale on peut le dire puisque bien entendu ce n'est pas une royauté temporelle qu'il vient restaurer mais cependant réellement la royauté divine alors cette cette seigneurie du Christ, justement, elle est, elle est très déroutante parce que, euh, donc elle ne prend pas une forme finalement visible. Vous savez bien d'ailleurs que euh, les apôtres eux-mêmes ont mis beaucoup de temps à comprendre et jusqu'au dernier moment, au moment de l'ascension du Christ, ils lui posent encore la question « Est-ce maintenant que tu vas restaurer la royauté en Israël ?» C'est très rassurant pour nous. Hein? Ils ont mis beaucoup de temps à comprendre euh, euh, et en ce sens, ils nous aident peut-être éventuellement à, à gagner un peu de temps. Cette royauté... Euh, elle n'est pas donc de ce monde mais elle est dans le monde et elle est d'abord et avant tout je crois une, une seigneurie du Christ j'aime beaucoup cette traduction qui, qui nous est peut-être plus euh, accessible que le terme de, de, de royauté, royauté hein. euh, c'est une seigneurie qui est d'abord profondément intérieure et comme tout le sens de la nouvelle alliance hein, qui est gravée euh, dans les cœurs hein, qui passe par nos cœurs cette seigneurie du Christ c'est dans notre cœur qu'elle doit d'abord justement s'exprimer. Se, euh, Et elle s'exprime par quoi Elle s'exprime Elle s'exprime par la foi. Vivre de la Seigneurie du Christ, celle qu'il est venu rétablir dans le monde, eh bien, c'est vivre de la christ J'ai relevé cette jolie formule de, de Saint Augustin, génie de la formule, comme chacun sait, euh, pas seulement de la formule, mais en particulier des. Euh, L'expression des vérités de la foi, hein, il disait, dans un sermon il dit ceci, euh, « Si tu recevais le Christ dans ta chambre, il serait près de toi. Mais si tu crois, il est en toi. » Voilà. Eh bien, cette Seigneurie du Christ, elle est en nous, et en tout cas, elle a vocation, justement, à euh, s'exercer euh, en nous, en passant par notre cœur et en sollicitant notre coopération, notre adhésion de foi, justement, euh, et euh, dans l'espérance, évidemment, aussi... Euh, et dans la charité et c'est ce qui nous aide peut-être à comprendre et je reviens sur ce que disait euh, frère Renaud hein, tout ce, ce devenir qui est encore à l'œuvre hein. c'est que cette seigneurie du Christ et eh bien euh, euh, elle nous est offerte, elle, est, elle nous a été acquise par le, le sacrifice pascal du Christ hein, euh, mais en même temps elle est loin d'avoir pris possession justement euh, du monde elle est loin d'avoir pris possession d'abord de moi-même, hein, de tout moi-même, hein, de, de, de tout notre cœur. Et je crois que c'est le sens d'ailleurs très premier finalement du combat spirituel, que de laisser cette Seigneurie s'emparer de toute la personne. Et puis, euh, euh, elle est loin d'avoir euh, été reçue, être connue, écoutée, accueillie par l'ensemble des peuples du monde. Hein. Et euh, justement, cette... Cette rencontre de, des nations, c'est-à-dire de tous les peuples finalement, et du peuple juif, le peuple de l'Alliance par excellence, euh, à Jérusalem, eh bien, euh, elle est en cours, mais c'est loin d'être euh, accompli, d'être achevé. Donc, si je comprends bien, en fait, tu, tu, euh, de la même manière qu'on a vu Paul dans la première aux Corinthiens nous dire le Christ est ressuscité, premier né d'entre les morts. Et cette résurrection, elle, euh, elle, est déjà, euh, elle est déjà acquise, mais euh, il y aura ce temps jusqu'au dernier jour, lorsque Dieu sera enfin tout en tous, parce que la mort aura été définitivement vaincue dans la résurrection de, des morts. Et de la même façon, on a vu chez Sophonie, euh, Sophonie nous présente ce, cet oracle sur Jérusalem, Jérusalem, centre du monde, et en même temps, centre paradoxal, puisque elle est le lieu encore où Dieu n'est pas tout en tous, où Dieu n'a pas rassemblé tout son peuple et toutes les nations. Euh, euh, et de la même façon, en fait, ce que tu nous avais à dire, c'est que euh, ce roi, il est bien au milieu de nous, il est bien entré dans sa ville, au sens où il a commencé déjà à prendre possession de son peuple, puisqu'il s'est agrégé autour de lui tout le peuple des chrétiens depuis l'origine, tous ceux qui lui appartiennent de quelque manière, par la partie où ils lui appartiennent. Et donc, en fait, là où nous, nous aurions tendance à chercher une royauté par comparaison avec les rois de ce monde, c'est-à-dire à des puissances extérieures, des puissances qui agissent, combien de divisions, hein, combien de kilomètres de, carrés d'empire, de de, au contraire, ce, ce que tu nous invites à faire, c'est avoir, ce, cette, ce royaume de Dieu qui, en fait, qui a inclure la dimension de l'invisible et que l'on voit dans l'histoire de l'Église. C'est-à-dire qu'avec tous les péchés, toutes les faiblesses humaines, etc., en même temps, quand on voit 2000 ans d'histoire de l'Église, on voit comment le Christ a, a effectivement rassemblé un peuple, a effectivement produit de la sainteté, a effectivement commencé à constituer cette Jérusalem sainte, et effectivement n'a pas été arrêté par... Les puissances de ce monde par les, par les forces adverses de ce monde. C'est lui qui, qui, qui mène le jeu, en réalité, de l'intérieur dans, dans, dans, notre, dans notre monde. Oui, euh, cela me fait penser à, à, à ces paraboles de, de la croissance, justement, les paraboles du règne hein, ou du royaume que, que saint Matthieu nous rapporte hein, dans, la, dans la bouche de Jésus, qui nous font comprendre que euh, ce, ce, ce règne, Christ, il a son principe propre de croissance. Et c'est très rassurant pour nous, parce que euh, nous, nous avons à chercher à coopérer autant que possible, mais il grandit par lui-même. Et euh, en ce sens, nous n'avons pas à nous soucier. Et, euh, Dieu réalise son œuvre. Alors évidemment, il souhaite que nous y coopérions, et nous pouvons la ralentir, nous le savons bien, mais euh, euh, c'est lui qui agit. C'est lui qui agit. Et alors, euh, à travers ce que, ce que tu dis, Frère Manuel, euh, il faut se rappeler également ce que dit saint Paul, qu'on oublie trop vite, nous, chrétiens, c'est que le grand principe, justement, de, de, de réunion du monde sous la Seigneurie du Christ, euh, il passe par ce que saint Paul euh, dit quasiment dans toutes ses lettres, hein, ce que l'on appelle la, la réunion des juifs et des gentils, c'est-à-dire la rencontre du peuple de l'élection première, Israël, et des gentils, c'est-à-dire les gens des nations, c'est-à-dire le monde païen. Et c'est tout un devenir que cette agrégation progressive des nations, justement, a l'héritage de la promesse faite en premier lieu à Israël. Et Saint Paul en particulier dans l'Épître aux Romains, hein, au chapitre 11, tout spécialement à travers l'allégorie de l'Olivier, nous fait comprendre comment... Hein, euh, ben, ces païens que nous sommes sans doute pour une part d'entre nous, à l'origine en tout cas, ont été greffés sur l'Olivier franc et Israël hein, pour former justement ce nouveau peuple de Dieu sur lequel, n'est-ce pas, le, le Dieu règne. Mais je, je voudrais, pour terminer, ajouter une, une petite mention cependant, parce qu'il ne faudrait pas avoir, c'est toujours le danger d'une euh, lecture trop humaine, je dirais, des analogies, il ne faudrait pas avoir une, une conception justement trop, euh, trop humaine de la seigneurie. C'est que cette Seigneurie de Dieu, euh, euh, même si on ne s'est plus pendant longtemps à la, à la représenter avec les apparences, les appareaux hein, de la royauté humaine, et justement c'est trompeur parce que c'est d'abord et fondamentalement une Seigneurie qui s'exerce dans l'amour. Hein, et et qui, pour cela, sans doute, que ça passe par nos cœurs. Hein. C'est l'amour de Dieu qui vient se saisir de nous. Hein euh, et j'ai été frappé à cet égard c'est le texte que euh, je voudrais vous lire très rapidement ou un petit extrait euh, par euh, une ode ou si vous voulez une hymne euh, écrite par euh, une femme de lettres assez merveilleuse allemande du milieu du siècle dernier euh, Gertrude Fodlefort Gertrude Fodlefort a, a écrit des hymnes à l'église hein, parce que c'est bien de l'église qu'il s'agit et euh, euh, elle noue dans une de, de, de ses hymnes justement cette question de la royauté du Christ avec euh, euh, la présence du roi à l'épouse, finalement, du cantique ou à sa fiancée. Je vous en dis quelques lignes. Le chant du roi commence avec l'amour qui est prié par la fiancée du roi. « Réveille-toi, monde, car la toute belle élève la voix. Lève-toi de ta couche. Car ce chant appelle ton bonheur. Qu'êtes-vous aussi silencieux, homme bruyant? Qu'êtes-vous si paresseux, Hommes affairés J'entends les échos de votre renommée dans les rues. Vous resplendissez sur tous les océans Et triomphez sur tous les sommets. Ne voulez-vous pas saluer la fiancée du Très-Haut Vraiment qui voit son visage, aperçoit le roi. Oui. » C'est un très beau texte qui, qui noue admirablement, justement, hein, toutes ces images pour nous faire comprendre, n'est-ce pas, cet appel, finalement, que, à adresser au roi pour qu'il vienne sauver, mais comme le fiancé vient à la rencontre de sa fiancée. Et vous avez remarqué que euh, celle aussi dont il est question, c'est l'Église qui a vocation à, à crier cela au monde que voilà, le fiancé vient, hein, euh, et il vient s'unir justement euh, à sa fiancée. Et au fond, nous sommes dans, dans l'oracle de Sophonie, encore, qui continue, hein, euh, et, et voilà bien justement ce paradoxe. Nous sommes dans les derniers temps parce qu'il euh, est venu, et en même temps, cette histoire sainte, au fond, elle n'est pas terminée, elle durera tout le temps de l'histoire des hommes. Je voudrais pour ma part rapporter des éléments de, venant de, de saint Thomas d'Aquin, euh, qui, euh, en, en voulant rentrer dans ce texte, Thomas n'a pas commenté ce, cet oracle de sophonie, mais il y a des éléments qu'il nous, qu nous fournit et qui peuvent éclairer de l'intérieur ce texte. Euh, on l'a dit, ce texte, nous le prenons comme une prophétie pour notre temps, un oracle qui nous place face, une, face à une espérance, qui est ce moment du rassemblement, de cette seigneurie qui s'accomplit, de cette ville qui accueille son roi, euh, et de la résurrection des morts. Euh, et de ce point de vue, nous retrouvons ce que Thomas réaffirme partout, ici je, je le prends dans un commentaire de, de, sur Jean, l'espérance nous rend présente la chose aimée, qu'on vient d'entendre avec Gertrude Van Lefort, l'espérance nous rend présente la chose aimée en nous montrant qu'elle peut être atteinte. Et en cela, elle cause la joie. En cela, elle cause la joie. Mais il est vrai que tant que l'on est dans l'acte d'espérer, le fait que la chose aimée soit absente nous contriste. Ce sur quoi je voudrais euh, appuyer, c'est sur cette dimension de la joie cette présence de la chose aimée en tant que l'espérance nous la montre comme atteignable. Elle est possible, elle est devant nous. Et c'est cela qui cause la joie. Dans un commentaire du, du psaume 30, Thomas dit « L'effet de l'espérance, c'est l'allégresse spirituelle. » l'allégresse spirituelle. Et effectivement, c'est la, la note dominante de cet oracle de sophonie. On voit bien que on est dans une situation où tout le monde a été dispersé, où il y a eu beaucoup de malheur et tout d'un coup, la, la, la joie arrive, la joie s'impose. Et euh, ce, qui, euh, ce qui est tout à fait frappant dans ce texte, c'est que la joie que Dieu nous promet commence ou elle est introduite par le fait que Dieu lui-même est joyeux. Il est dans l'allégresse pour toi. Le, euh, il est dans l'allégresse pour toi. Il jubile sur toi dans son exultation. Et on le voit bien, c'est en raison de cette allégresse de Dieu, cette joie de Dieu, que ceux qui, qui participent à cet établissement de la royauté dans Jérusalem, à cette, ce rassemblement de la ville, euh, sont eux-mêmes joyeux. L'exultation, notre exultation, notre joie, elle naît de ce que Dieu est lui-même joyeux, et joyeux au milieu de nous, au milieu de Jérusalem. Alors c'est ce point que j'aimerais approfondir avec l'aide de Thomas. Tout d'abord, dans quel sens est-ce que l'on peut dire que Dieu est joyeux Et d'abord, il nous faut rappeler que la manière, ce que signifie pour Dieu aimer, aimer ses créatures, et être amour. Euh, Thomas aime citer la, cette phrase de, du livre de la sagesse, tu aimes toutes les choses qui sont et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu fais. Il y a en effet euh, quelque chose de commun entre notre amour et l'amour de Dieu, c'est que aimer c'est avoir un objet pour notre volonté. Aimer c'est se porter volontairement vers quelque chose, vers un bien. Mais il y a une différence radicale entre l'amour de Dieu et notre amour à lui. Je prends un, un texte un, un, du commentaire de saint Jean sur Jean, Jean 5, 20. « Puisqu'il n'y a que le bien qui soit aimable, dit Thomas, tout bien peut se rapporter à l'amour de deux manières. Soit ce bien est cause de l'amour, Soit ce bien est causé par l'amour. En nous, donc maintenant on se place du point de, vue, de notre point de vue, en nous, le bien cause l'amour. Car la cause de notre amour pour quelque chose, c'est sa bonté. Je vois quelque chose en face de moi qui est bon, et c'est pour cela que je l'aime. C'est donc la bonté de ce qui est hors de moi, de ce qui est face à moi, qui cause mon amour. Cette chose qui est en face de moi n'est donc pas bonne parce que je l'aime. Mais si je l'aime, c'est en conséquence de ce qu'elle est bonne. Or en Dieu, il en va différemment, car c'est l'amour même de Dieu qui est la cause de la bonté dans les choses qu'il aime. Et c'est en conséquence du fait que Dieu nous aime que nous sommes bons. C'est pour nous l'amour résulte et la conséquence de ce que des choses sont bonnes, pour Dieu, c'est parce qu'il aime qu'il fait des choses bonnes. Et euh, Thomas a cette expression qui est tout à fait euh, extraordinaire dans la Somme de théologie, l'amour de Dieu, je traduis littéralement, l'amour de Dieu est répandant et créant la bonté dans les choses. Vouloir faire les choses, c'est... Euh, euh, c'est vouloir les, leur donner leur bonté. Les, les, les aimer, c'est vouloir les faire bonnes. Maintenant, essayons de situer la joie en Dieu à partir de cet amour. Là, ce qui est le. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'amour Parce que l'amour, c'est ce mouvement de la volonté qui est dans ce qu'il y a de plus commun, de ce qu'il y a de plus immédiat. On aime tout, tout ce vers quoi on est porté, on peut dire qu'on l'aime. Et ceci est vrai, d'ailleurs, qu'on possède un bien ou qu'on ne le possède pas. C'est pourquoi, dit Thomas, dans la Somme de théologie, l'amour est naturellement le premier acte de la volonté et de l'appétit. Et tous les autres mouvements de l'appétit présupposent l'amour comme leur racine première. Par exemple, nul ne désire quelque chose, si ce n'est parce que c'est un bien qu'il aime. Et de même, nul ne se réjouit, voici la joie, sinon d'un bien qu'on aime. Il y a donc, euh, nous allons attribuer à Dieu des passions, parce que se réjouir c'est pour nous une passion, euh, parce que il y a un rapport entre cette passion et l'amour. Dans les différentes passions, il y en a certaines qui ne conviennent pas à Dieu, par exemple la tristesse, parce qu'elle est une imperfection. Mais il y en a d'autres qui ne désignent pas une imperfection, par exemple l'amour ou la joie. Ainsi, dit Thomas, dans les passions, il n'y a rien qui convienne à Dieu pour tout ce qu'il y a en elles de matériel, c'est-à-dire par exemple... La, la honte qui me fait rougir, voilà une passion, eh bien, la honte qui fait rougir, la rougeur, n'est pas en Dieu. Ou de même, les pleurs, l'émotion qui vient de la tristesse, euh, cela ne peut pas être en Dieu. Bien. Mais de même, on ne peut pas attribuer une passion à Dieu euh, parce qu'il y aurait une imperfection dans cette passion elle-même. C'est le cas de la tristesse. Euh, ou c'est le cas de la colère. La colère ou la tristesse, on ne pourra les attribuer à Dieu que d'une manière métaphorique, en raison d'une certaine similitude dans les faits, c'est-à-dire que ça produit quelque chose, en l'occurrence, par exemple, la colère, euh, c'est une expression d'une justice qui, qui, qui, impose, euh, euh, qui impose la, la, la peine euh, ou qui impose l'ordre de la justice, et quelquefois bah, cet ordre il peut être un peu rigoureux, vigoureux, et donc il nous apparaît un peu comme colérique, un peu comme quand quelqu'un, dit quelque chose qui nous fait pas plaisir il ne dit pas nécessairement avec colère mais pour nous c'est comme s'il le disait avec colère en revanche les passions qui n'emportent aucune imperfection on les dit proprement de Dieu comme c'est le cas de l'amour et de la joie mais à condition de retirer ce qu'il y a en elle de passivité Dieu n'éprouve rien hein il n'éprouve pas de la joie c'est la joie va donc désigner quelque chose de particulier dans euh, l'amour, la, la manière dont Dieu aime, ou dans l'amour de Dieu. J'avance encore un tout petit peu. Euh, la, euh, Thomas va préciser comment, qu'est-ce que c'est que la joie, qu est -ce que, qu est, en quoi est-ce qu'on parle de joie pour nous, dans notre expérience humaine, eh bien, c'est lorsque le mouvement de notre amour vient s'apaiser parce qu'il a rencontrer ce qu'il aime. Et là, il y a un moment de joie, il y a un moment de relâchement, hein, si on peut dire, la tension de, du, du désir, la tension de l'amour, la, de qui tout d'un coup euh, se, se relâche et ça produit cette espèce de, de sourire, voilà, de, de, de, du fait qu'on on, euh, on, on a ce que l'on désirait. Et euh, cette volonté de Dieu, telle quand on la considère en Dieu, cet amour de Dieu, eh bien, il est au plus haut point apaisé dans la mesure où Dieu accomplit ce qu'il entend accomplir dans sa sagesse et dans son amour, et tout ce qu'il veut, cela se réalise, et il est même suprêmement joyeux d'être euh, face euh, d'aimer sa propre bonté, euh, qui, euh, dans laquelle il n'y a aucune prise à un manque, ou à une absence, ou à une déficience. Et donc, il y a à proprement parler une joie en Dieu. L'apaisement de la volonté dans ce qui est voulu suffit à définir la joie, et Dieu, on peut dire que Dieu se réjouit au sens où euh, sa volonté s'accomplit dans ce qu'il veut. Et ceci est important pourquoi Parce que dans la joie, on peut se réjouir non seulement de ce que la volonté, de ce que on, on a, ce que l'on veut, mais aussi de ce que l'on veut pour d'autres. Et la joie va donc être attribuée à Dieu en tant qu'il se réjouit en lui-même, mais aussi dans les autres. Pour Dieu et Ici, je reviens sur la question de l'amour. Quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai souligné que avec Thomas, que l'amour c'est euh, l'amour de Dieu. En Dieu, c'est créer et répandre la bonté dans les choses. Ce qui est, la, ce qu'on appelle la joie en Dieu, c'est la joie de Dieu qui se connaît et s'aime. Mais c'est aussi cette joie en tant que Dieu amène toute chose à lui-même amène toute chose à son but, amène toute chose à sa bonté et à sa perfection. Dans le fait que Dieu répande son amour et l'amène à sa perfection, on trouve, on peut parler de la joie de Dieu. Et cette joie, dit Thomas, elle est infinie à la hauteur de l'infinité de Dieu. Ainsi donc, la joie est en Dieu, non pas au sens où il éprouverait de la joie. Quand Sophonie dit « il est dans l'allégresse hein, », il, il ne s'agit pas de Dieu qui tout d'un coup se met à avoir un cœur qui, se, qui, qui éprouve une espèce de, les, les battements qui, qui, qui, qui, qui l'agitent, etc. Non Mais parce que Dieu se réjouit de combler les créatures de ses biens. Et c'est exactement ce que nous présente Sophonie. Sophonie nous présente une joie de Dieu qui instaure dans sa cité, dans son, dans le, euh, euh, dans, euh, euh, à, envers tous ceux qui sont ses sujets comme roi dans sa seigneurie, il, il instaure euh, euh, cette cette cette joie de la d'être au milieu de son peuple et de le combler de ses biens, de le ramener de ses malheurs, de le rassembler, de refaire toute chose nouvelle et et c'est cela qui nous montre la joie de Dieu, la joie à rendre joyeux. Et donc, euh, comme, euh, comme je, je cite ici euh, Thomas, euh, c'est ainsi que, par exemple, il dit, il faut comprendre, euh, lorsque le Christ dit, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui fait pénitence. Cette joie au ciel, c'est la joie de Dieu qui euh, euh, a causé dans, par la grâce, la conversion et le retour vers le bien euh, et de, de, de ce pécheur. Je cite encore un texte de Thomas. « L'amour et la joie, qui sont proprement en Dieu, sont les principes de toutes, de toutes les autres affections que l'on attribue à Dieu. » C'est-à-dire qu'il va falloir, euh, lorsque nous attribuons euh, tout ce que nous pouvons attribuer à Dieu, euh, euh, que ce soit la, la colère, la bienveillance, la compassion, le repentir, etc., toujours les ramener à l'amour et à la joie. Et Thomas explique, à l'amour comme de l'origine, du principe qui, qui, qui produit, hein, qui crée la bonté dans les choses, et à la joie sur le mode de la fin, c'est-à-dire comme ceux qui apporte sa plénitude aux choses. Et Sophonie nous apporte précisément cette, cet oracle de plénitude. Hein. Et c'est pour ça, dit, euh, enfin, je, je pense qu'on peut, avec cette explication de Thomas, y comprendre, y voir la ils euh, la, la, voient la, la réalisation de la plénitude et donc la joie de Dieu qui a accompli, qui a achevé son œuvre. Je voudrais juste finir par deux mentions, deux applications de ce texte, car cet oracle, euh, à la fois il est pour nous. Là, il nous montre bien, et je pense qu'on l'a vu dans les, les deux, dans nos, nos, nos trois interventions, comment. Euh, l'espérance nous place face à cette réalité que, que Dieu est en train de réaliser et, et, et à cette espérance de, de voir cet oracle s'accomplir dans, dans toutes les dimensions que nous avons dites. Mais nous avons deux lieux de vérification de cette espérance, de vérification que cette joie, elle est déjà là. Le premier lieu de vérification, c'est dans le Christ. Et, je ne vais pas m'attarder, mais il y aurait quelque chose à, à développer sur le fait que ce texte, il est le texte typique, parfait pour les rameaux, le Christ entre dans Jérusalem comme un roi, et en réalité, il ne va pas cesser d'être roi, alors même qu'il va subir toutes les passions, tout ce qu'il va supporter pour nous. C'est au contraire, dans ses passions, dans cette passion, qu'il va de plus en plus affirmer sa royauté. Et Thomas est très attentif à bien manifester que durant toute sa passion, le Christ connaît la joie dans son âme de voir Dieu, et en même temps la tristesse infinie qui lui est imposée, qu'il supporte de la part des hommes, à cause de leur péché et on voit dans cette tension ce que je crois on a décrit euh, dans cette tension de la passion où le christ est à la fois dans la joie de voir le père et en même temps dans la pleine souffrance de porter le péché on voit je crois quelque chose de ce que nous connaissons hein, ce cette réalité imparfaite cette réalisation imparfaite deuxième lieu que, sur lequel, Frère François, tu as insisté, c'est la charité. Euh, euh, la charité, l'expérience de la charité dans notre vie chrétienne, c'est le lieu où nous vérifions la puissance de cet amour qui cause en nous sa bonté, son bien, et qui produit en nous la joie. Je voudrais juste euh, finir par ce petit texte de Thomas, sur Matthieu 25. « Quand tu trouves ta joie dans quelque chose, si cette chose est plus petite que ton cœur, alors la joie entre dans ton cœur. Mais Dieu est plus grand que le cœur. C'est pourquoi celui qui se réjouit en Dieu entre dans la joie de Dieu. Et Thomas identifie cette joie à l'Esprit-Saint, puisque l'Esprit-Saint de Dieu nous constitue comme des amis, Puisqu'il fait sa demeure en nous et nous fait demeurer en lui, il s'ensuit que par l'Esprit Saint, nous possédons la joie qui vient de Dieu et la consolation contre les oppositions et les combats du monde. Adutorium nostrum, in nomine domini, qui fecit celum et teram.